Et cela a permis de relancer l'économie digitale aujourd'hui. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont pu avoir accès à travers cette plateforme. Merci, oui, nous essayons de respecter les délais qui nous ont été attribués pour que chacun ait la chance de prendre la parole. Madame la ministre de l'Information et de la Communication du Rwanda. Madame la ministre, bonjour, j'espère que vous m'entendez parce que nous avons du mal pour ceux d'entre nous qui sommes en ligne, pour savoir exactement ce qui se passe dans votre salle. Mais enfin, j'espère que vous pouvez m'entendre clairement. Je vais être très bref. Je crois que Paul a clairement expliqué quels étaient les avantages, les bénéfices de ce partenariat qui permettrait d'améliorer la collectivité Internet. Alors, au Rwanda, c'est ce que nous essayons de faire. Essayer de voir comment nous avons euh, les réformes réglementaires euh, qui permettraient d'avoir une connectivité euh, qui soit utile, mais qui est accessible à tous. Il y a une politique en matière d'accès. On est en train de réfléchir non seulement à l'accès, mais également rendre cette connectivité abordable pour que cela soit mis à la disposition de tous, que personne ne soit abandonné au bord de la route. Ensuite il s'agit de voir comment on peut stimuler la, la demande, avoir une bande passante à haut débit c'est très bien, mais il faut créer les compétences qui permettraient de numériser les services mais aussi faire en sorte que les appareils utilisés soient abordables et que, puisse, tout, le monde, que tout le monde puisse profiter de cette infrastructure. Alors, pour le secteur privé, il faut procéder à des investissements techniques et financiers qui nous permettraient justement de créer cette infrastructure à travers le pays. Donc, pour avoir une connectivité abordable, stable, utile, ce n'est pas un résultat qui sera obtenu par un seul partenaire. Il faut tous se mettre ensemble pour que nous puissions obtenir ce résultat. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lee, maintenant secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et sociales qui viendra ici à la tribune pour répondre aussi à ces questions qui ont été posées tout à l'heure. J'avais préparé une allocution, mais enfin, je vais passer immédiatement aux éléments clés que je voudrais participer avec l'ensemble des participants. Alors, c'est une session annuelle du forum à l'ONU-DESSA. On considère qu'il y a plusieurs activités que l'on peut mener à bien. Un, il faut comprendre que le forum a un rôle à jouer, c'est un réseau et au fil des années, les différentes communautés ont échangé leurs points de vue, leurs bonnes pratiques et trouvé ensemble des solutions pour assurer la connexion de ceux qui ne sont pas aujourd'hui connectés. Il y a 150 initiatives qui ont été lancées au plan international, régional et national. 45% de ces initiatives ont un caractère international pour participer à, au partage des compétences. On travaille avec des institutions pour la gouvernance de l'Internet et le forum assure cette collectivité universelle en assurant la création de nouveaux partenariats, en générant de nouvelles cités. Deuxièmement, au-delà de notre appui que nous apportons à Forum, l'ONU-DESA tient des discussions avec les parties prenantes pour avoir une approche plus générale sur la science et l'innovation. Les résultats de ces réunions annuelles du Forum sont soumises à l'appréciation du Forum de haut niveau des Nations Unies pour assurer la réalisation des ODD. Ce sont des plateformes tout à fait importantes qui doivent discuter de ce que fait le forum depuis 2015. Les pays se sont retrouvés à New York pour essayer d'évaluer leurs efforts afin de réaliser le programme à l'horizon de 2030 dans des forums politiques de haut niveau. La déclaration ministérielle actuelle, les États membres de l'ONU ont appelé à l'action dans différents secteurs et cela sera pris dans nos discussions aujourd'hui, y compris la promotion des technologies numériques, la connectivité, et aussi assurer l'accès à la bande passante et assurer la connectivité à l'Internet. Deuxièmement, accroître l'inclusion et les compétences en matière d'Internet et euh, introduire cela dans les systèmes éducatifs. Et pour terminer, Renforcer et améliorer les compétences en matière d'informatique. L'ONU-ESA veut introduire les activités du forum avec le mécanisme de facilitation de technologie qui a recruté ou a projeté plusieurs parties prenantes technologiques et techniques depuis son lancement et dans le cadre du forum, forum sur l'innovation. Notre recherche en ce qui concerne le gouvernement en ligne est une ressource tout à fait précieuse. Nous savons comment on peut utiliser Internet et les technologies informatiques pour fournir des services. Nous allons lancer une enquête en 2022 sur l'avenir du gouvernement en ligne. Il s'agit de, de comprendre que les technologies informatiques sont essentielles pour les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, pour s'attaquer par exemple aux effets de la pandémie de la Covid-19. Cela permet aussi au gouvernement de réfléchir à des stratégies et à investir sur le long terme pour la transformation numérique de long terme. Donc, mesdames et messieurs les participants, les avancées technologiques doivent être utilisées pour jouer un rôle plus important dans le développement en Europe et ne abandonner personne au bord de la route. Ce sont nos attentes de ce forum. Merci. Merci beaucoup, M. Lee. Je vais demander à monsieur Antonio Pedro de répondre comment est-ce que ces partenariats peuvent euh, contribuer à la mise en place d'une collectivité abordable utile significative et quelle est la responsabilité d'acteurs tels que les gouvernements ou le secteur privé. Monsieur Antonio Pedro. Bonjour. Monsieur Pedro est inaudible. La CEA joue euh, ces trois rôles, convoquer une réunion comme celle-ci, fournir des conseils sur cette discussion concernant euh, l'Internet et son rôle dans la société. C'est important, cela vient simplifier la discussion que nous tenons et également cela nous permet d'identifier des opportunités qui existent pour toutes les parties prenantes, à apporter leur contribution. Nous appuyons les états membres par exemple, pour élaborer des stratégies sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf C'est en quelque sorte le plan Marshall pour l'Afrique. Ça permettrait à 1,25 milliard de personnes d'avoir accès au marché, de créer des chaînes de valeur régionale qui ne peuvent être créées sans un apport du numérique. Donc, comprendre quelles sont les opportunités, fournir ce type d'informations gratuitement, rapidement à toutes les parties prenantes et bien sûr, appuyer l'harmonisation des cadres réglementaires. Merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que j'ai toujours accès à mes deux minutes? Merci. Sachez que je serai assez bref. Bonjour, je m'appelle Kojo Boaké, basé en Turquie avant tout. Merci à tous, notamment Ryan que j'ai rencontré ce matin. Merci aux organisateurs. Sachez qu'il s'agit de ma toute première fois à ce forum en une vingtaine d'années, je suis très content d'être ici. La question donc des partenariats multipartites a déjà trouvé réponse auprès d'honorables uh, M. Paul, et M. Scully. Et vu la salle, nous reconnaissons tous donc l'importance des problématiques identifiées. Uh, les arguments sont tous partagés, les objectifs en matière donc, de technologie d'information et ainsi de suite, ainsi que l'élaboration de plusieurs politiques dont celle formulée par l'IUT. La question portant sur le rôle des parties prenantes est sans doute nuancée. Je pense que généralement, on pense donc au gouvernement qui élabore donc les cadres politiques qui concerne également les secteurs privés, les organisations de société civile qui se dressent aussi en sorte d'alerte. Il y a également le secteur privé qui devrait être l'entité investissante. Il y a donc ces rôles-là qui sont répartis et importants, mais je reprends avec plusieurs nuances. Il faudrait également donc, des cadres politiques soufflés par le secteur privé pour encourager non seulement euh, les prix de plus en plus abordables de l'accès à l'Internet, euh, mais aussi pour réduire les lacunes et c'est là où on attend l'intervention des gouvernements. Alors, est-ce que vous pourrez me rajouter 15 secondes en plus des deux minutes déjà écoulées 10 secondes alors. Donc, quand bien fait, c'est là où on peut compter sur deux projets pertinents pour connecter l'Est à l'Ouest ou inversement, connecter 33 pays entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, avec donc l'accès aux capacités des câbles disponibles. Il faudrait qu'on puisse compter sur davantage de tels projets. Merci, Madame la présidente de séance. Très bien. Directeur général d'Etenant, représentant donc. Nous savons tous que la connectivité est essentielle. Ceci n'est plus à relire. Or, les prix restent peu abordables, c'est ce qu'on vient d'entendre, et le déploiement donc, de la 5G euh, aujourd'hui euh, euh, est donc assez cher. Il faudrait qu'on puisse compter sur la coopération des gouvernements, des multiples fonds du secteur privé pour déployer donc, une meilleure connectivité et faire en sorte que le financement ainsi que l'infrastructure, se destine à ces communautés qui en ont le plus besoin. Donc, le gouvernement peut aider à faciliter euh, cet accès, mais l'industrie peut également y mettre du sien euh, en matière d'infrastructure, notamment. Ces aspects-là sont importants. En même temps, il nous faut également des investissements. Du moins, les investisseurs doivent être rassurés pour pouvoir se fier donc, à leur choix en matière d'investissement. Nous pourrons risquer davantage d'interférences mal placées de la part du gouvernement, des coupures d'Internet, des décisions protocolaires verticales et arbitraires de la part du gouvernement alors que nous. faisons le plaidoyer pour un Internet ouvert, pour minimiser la fragmentation et les fractures numériques. Ceci va à l'encontre de la démocratie, nuit à l'investissement et nous éloigne de notre objectif qui est celui d'une connectivité universelle. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. L'Afrique n'est pas étranger à plusieurs défis liés à l'Internet, étant donné qu'il s'agit du continent le plus jeune en matière d'accès à l'Internet. Et ces défis vont donc d'une instabilité de la connectivité à une insuffisance donc, de dispositifs en matière de capacité, de contenu, d'éducation et j'en passe, ça. y compris aussi la mobilisation multiparties de la communauté. Donc, Il y a un grand nombre de technologies pour répondre à ces défis, mais j'aimerais aussi choisir de m'arrêter sur une nouvelle problématique liée à la technologie et la sécurité pour faire un à la sécurité alimentaire. Il faudrait qu'on puisse donc aspirer à un accès à l'Internet continu vis-à-vis -vis de la stratégie de transformation technologique de l'Afrique avec les objectifs qui ont été donc déclinés notamment d'ici à 2030 un accès complet et 30% d'accès à l'information on cherche à pérenniser la continuité à l'Internet au vu des handicaps en Afrique en matière d'opérations liées à l'Internet, on comprend l'urgence de compléter donc, une série donc, de cases à cocher. Dans les années 90, la majorité des prestataires d'Internet étaient donc des prestataires indigènes. Ceci a beaucoup changé depuis. Quelles sont les leçons politiques que nous avons apprises? Merci. J'aimerais demander à Rodney Taylor, secrétaire général de l'UIT au Caraïbe. Bonjour. En effet, le coût de l'infrastructure du déploiement fait partie de la problématique en matière d'abordabilité et d'accès et de prix d'Internet. Il y a certains cas isolés, évidemment, et on aimerait donc parler du coût élevé des petits États insulaires isolés. Parlons aussi des institutions internationales telles la Banque mondiale et d'autres euh, qui pourraient donc fournir un capital plus accessible en matière d'investissement. Il y a aussi des problèmes liés à la régulation et au coût de l'infrastructure, ainsi que le déploiement et la technologie derrière. Bon, on constate de nouveaux progrès, tout comme l'accès uh, ouvert à la radio, des réseaux qui permettent le partage d'infrastructures. En effet, une réglementation insu insuffisante vis-à-vis uh, -vis de l'harmonisation pourrait avoir donc pourrait avoir des retombées merci Oui, bonjour. J'espère être audible. Les défis sont multiples. Il y a également plusieurs couches, plusieurs nuances en matière de cadre de transformation numérique. Nous nous focalisons sur les trois volets, les trois piliers, donc la création de valeur, l'accès, l'abordabilité, évidemment. Sur, du point de vue de l'accès, le défi, le défi principal serait lié donc à l'infrastructure, le coût de l'infrastructure comme cela a déjà été évoqué par Rodney, d'où l'importance donc de développer des modèles commerciaux euh, dans lesquels l'infrastructure liée à la connectivité est déjà donc installée bien sûr et l'abordabilité est aussi un obstacle de taille. Euh, on en revient à la première question sur l'importance des partenariats et des collaborations multipartites. Le deuxième pilier et donc, l'adoption, évidemment, on devrait donc euh, pouvoir compter sur un contenu et un langage mondial. Le troisième pilier est la création de valeur, euh, Donc, un pilier très important. Euh, le fait de pouvoir donc, proposer un accès à une énorme gamme de services sociaux, gouvernementaux, d'ordre éducatif ou financier. C'est là où l'Internet pourrait véritablement donc proposer une valeur ajoutée au quotidien des personnes. Je dirais donc que c'est le besoin d'autonomiser les gens pour qu'ils deviennent des créateurs, qui pourraient innover. Le directeur général des autorités éthiopiennes en matière de télécommunications, notre pays hôte à vous. ONU Kamakwa, je dirige euh, l'initiative africaine récente sur euh, l'inclusion numérique. travaillant sur euh, euh, l'élaboration de cadres politiques, la réglementation politique très souvent euh, évite euh, ou s'éloigne des problématiques rurales. Ce cadre politique est donc une orientation en quelque sorte qui prévoit donc des, des mesures pour soutenir un accès abordable pertinent en matière de connectivité en région rurale. Des mesures qui recommandées, qui soient donc tangibles, concrètes et limitées dans le temps avec des critères minimums de données, de, de vitesse et de contenu pour les usagers, notamment pour en zone rurale. Cela devient encore plus important. Inclure euh, des cibles en matière de genre, euh, un critère sans lequel on ne pourrait donc réduire la fracture numérique en la matière. Il faudrait qu'on puisse réfléchir de façon très concrète en matière de réduction de fracture numérique. Nous avons déjà des exemples de ce type de cadre public tel au Bénin ainsi que en République Dominicaine. Ce cadre nous permet aussi de nous pencher sur des, solu des solutions communautaires en matière d'accès ouvert aux réseaux d'infrastructures. Il y a un grand nombre d'exemples et plusieurs séances qui se déroulent, il me semble, dans le cadre de ce forum-ci, qui se penchent sur la question d'amélioration d'accès aux zones rurales, ainsi que des technologies et des modèles financiers qui euh, sont conçus pour réduire la fracture numérique dans ces cas de figure-là. Merci de votre écoute. tout, permettez-moi de commencer par reconnaître et remercier donc notre pays hôte, l'Éthiopie, ainsi que son excellence, Monsieur le ministre, honorable à présent parmi nous ici, ainsi que le ministre. Merci pour cet accueil chaleureux. C'est notre première fois à Addis Abeba. Nous venons d'un pays très lointain avec un décalage horaire de 7 heures. C'est un grand plaisir d'être parmi vous et d'assister à cet événement très important. Nous sommes évidemment uh, ici entourés d'experts en la matière. Quelques mots uh, sur ce que l'on réussit jusque-là en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc nous œuvrons, nous commencerons déjà par remercier donc, ce forum IGF pour ne laisser personne de côté en matière de connectivité. Mon pays, la proposition Nouvelle-Guinée, s'est fait remarquer en très peu de temps euh, au vu de ses efforts en matière de transformation numérique. Nous sommes ravis d'être ici dans le cadre de ce forum important cette année. Nous avons donc, Revue nos priorités en matière d'accessibilité, d'abordabilité ainsi que de fiabilité de nos réseaux, en matière donc, de politique nationale, en matière de haut débit et d'accès universel. Euh, une, un texte qui date de 2009 en matière des technologies de communication et d'information, euh, un texte ou un instrument qui garantit donc, la connectivité à tous, à tous les citoyens de notre pays. En septembre, j'ai eu l'occasion de me rendre à un événement régional à Singapour où j'ai pu rencontrer un grand nombre de personnes dans le métier. Merci. La semaine dernière, mon ministère du département des TIC ont finalisé donc, le texte sur le plan national en matière de haut débit. L'Internet en Papouasie-Nouvelle-Guinée est assez récent. Ce qu'on essaie de réussir en ce moment est d'impliquer nos parties prenantes afin qu'on puisse migrer vers donc, ces nouvelles technologies pour qu'on puisse enfin être au même niveau que le reste du monde et rattraper le retard. Merci beaucoup. entendez Merci. Euh, je suis ravie d'être euh, parmi vous ce matin. Je représente donc euh, ICANN. Sachez que dès que vous êtes euh, ou à chaque fois que vous êtes sur Internet, est-ce que vous m'entendez mieux, je disais donc euh, qu'à chaque fois que vous rendez sur Internet, euh, euh, vous allez forcément donc, utiliser un service d'ACAN. Nous proposons donc, euh, les piliers de l'Internet, les adresses, les DNS et les protocoles. Aujourd'hui, nous comptons au-delà de 5 millions d'utilisations de ces trois piliers, qui est donc un chiffre tout à fait fantastique et très loin de nos attentes initiales. Au début, l'Internet se destinait Uh, un, donc un script en latin non, la langue anglaise. Or, le débit aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aujourd'hui au sein de la communauté technique, de faire en sorte que les gouvernements puissent prendre en compte donc, uh, les critères de l'accès universel et promouvoir uh, pour chacun sa langue, contrairement donc, à ses origines. Ce qui compte aussi pour nous aujourd'hui, notamment pour l'Afrique, il faudrait qu'on réfléchisse autrement, il faudrait qu'on agisse autrement avec des modèles euh, d'affaires qui changent. On, on a prévu pour jeudi ICANN lancer la, la coalition numérique pour l'Afrique pour revoir notre façon de faire ensemble. ICANN a déjà pu investir en Afrique au Kenya, il y a deux semaines, nous avons démarré notre premier projet. Nous avons tout de suite constaté qu'autour de 40 de l'accès et des demandes d'accès Internet passaient par l'Europe. Grâce à ce projet, on est à moins de 10 L'idée étant que les gens en Afrique, les usagers en Afrique accédant à l'Internet pourraient avoir un accès déjà plus rapide et plus fiable. À l'avenir, je pense qu'on devrait revoir euh, l'essence même de l'accès à l'Internet. Un autre exemple, l'ICAN promet également de travailler avec l'IUT sur des codes locaux. Merci. venir aux critères et aux objectifs axés sur le genre en matière de fonds et de problématiques d'accès à la connectivité, à les, le service universel ainsi que les fonds. Il y a donc un rôle très important à jouer ici pour faire en sorte que la catégorie de la population qui historiquement a été mise de côté aujourd'hui ne rate plus le coche. En matière de genre, 50 des ressources devraient aller pour faire en sorte de garantir la participation des jeunes filles et des femmes et faire en sorte qu'elles soient connectées à toutes les opportunités numériques. Notre équipe a mené une étude avec ONU Femmes en matière donc, de services universels et de fonds d'accès. On a constaté que ces fonds existaient mais était rarement utilisés à bon escient, il y a des mécanismes importants qui pourraient être mis en route pour faire en sorte qu'on puisse agir de façon efficace afin de réduire ce fossé homme-femme en matière d'accès à l'Internet. Merci. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante va intervenir donc sur la plateforme en ligne. Donc pour répondre à l'une de vos questions, portant sur l'inclusion avec une approche multipartite, avec le partenariat, au centre de nos efforts, personne ne pourrait donc résoudre cette problématique seule, d'où l'intérêt de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on protège au mieux les groupes vulnérables euh, pour leur inclusion. On chercherait donc à élaborer conjointement des solutions pour répondre à la, aux besoins de ces populations. Nous sommes auteurs de plusieurs initiatives. J'aimerais d'ailleurs féliciter la promesse euh, qui vient d'être communiqué par la coalition africaine, la coalition numérique africaine. Merci Goran. Il y a eu 500 promesses. On espère compter plus en matière de connectivité dans les écoles et les efforts en matière de Giga, les pays Giga avec l'UNICEF. Une initiative qui cherche à connecter toutes les écoles dans le monde à l'Internet. Chaque jeune, homme ou femme, puisse pouvoir compter sur un accès à Internet. J'y reviendrai plus tard. Notamment notre programme pour faire en sorte que toutes les filles africaines pourraient s'initier au codage. Vous m'entendez Très bien. Ah, désolée, j'avais commencé plutôt que prévu tout à l'heure. Je parlais donc des initiatives qui sont déjà en cours. Bien sûr, on vise à une inclusion maximale dans une approche qui doit forcément être multipartite en gardant donc le partenariat au centre de nos efforts, étant donné que ces défis pourrait être résolu seul. Il faudrait qu'on travaille conjointement pour pouvoir répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Il faudrait qu'on implique tous ces groupes dans nos efforts afin qu'on puisse être le plus à l'écoute possible et pouvoir développer conjointement des solutions adaptées. Par exemple, Goran, elle est donc en parler de façon plus détaillée. Il y a eu donc une plateforme des Nations Unies qui a été dévoilée il y a quelques mois à Kigali. Nous comptons de, là de 500 promesses qui ont déjà été communiquées, des promesses d'investissement. Nous avons également donc le projet GIGA pour connecter toutes les écoles entre elles UNICEF, un partenaire euh, principal euh, avec lequel nous cherchons donc à connecter toutes les écoles dans le monde à l'Internet afin que, euh, que chaque personne jeune puisse accéder euh, donc à l'information. Euh, un autre objectif est celui de promouvoir des modèles euh, durables dans l'espace scolaire ainsi que d'autres espaces, une pérennité qui est donc un critère sine qua non. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez oui, allez-y. Alors, nous avons quelques difficultés techniques à l'écoute, euh, d'où ma question. Je vais donc, euh, donc reprendre euh, les idées de l'intervenante précédente. Évidemment, l'accès universel à l'Internet, ainsi que l'abordabilité des prix hein, de l'accès. Euh, les panélistes précédents ont beaucoup insisté sur les défis en matière d'accès, accès à une connectivité donc significative et abordable. Une autre question importante, ce qui est au corps de cette question est vraiment celui donc de l'abordabilité et des prix. On considère désormais donc de nouveaux modèles commerciaux avec des subventions qui facilitent l'accès à des services d'Internet à haut débit, pour un grand nombre de foyers de ménage qui bénéficieraient de prix au rabais hein, pour accéder à ce service. Je sais que Dorine, comme les orateurs précédents, ont également parlé d'accès universel et des fonds. Hein, ceci, pour plusieurs pays, reste insuffisant. On, on devrait également chercher, au-delà donc de chercher à réduire la connectivité, mais aussi réfléchir donc à l'aspect subvention pour une connectivité pour un plus grand nombre de citoyens. Deuxièmement, en matière d'initiatives qui, euh, qui cherchent à améliorer la qualité de la connectivité, une connectivité significative. Le projet GIGA, mentionné par Dorine tout à l'heure, l'idée serait donc de passer d'un modèle CAPEX à un modèle COPEX en fonction des ressources dont on dispose pour connecter toutes les écoles. Alors, la dernière partie de votre question, comment faire pour inclure tous, notamment pour ce qui est de la connectivité? Tout d'abord, il faut comprendre qu'au moment de la conception de nos programmes, il y avait toujours des groupes marginalisés, que ce soit des femmes, chefs de ménage ou d'autres groupes. Et donc, il a fallu en tenir compte, y compris des personnes souffrant d'un handicap. Alors, si on ne tient pas compte de ces personnes, on ne pourra pas les inclure dans ce travail. Donc, nous avons commencé par identifier ces catégories et essayer de les associer à ce programme que nous avons mis en place pour assurer une bonne collectivité. Merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais il y a une question qui revient à plusieurs reprises. Lorsque l'on parle de l'Afrique en tant que continent et les autres pays, eh bien, moi, je travaille dans une organisation qui est là pour aider des pays africains. Il ne s'agit pas pour nous de définir des problèmes, mais de trouver des solutions. Et dans un continent comme celui-ci, on est en train de revoir comment faire les choses. Pour euh, et, euh, trouver une solution pour Internet, c'est beaucoup plus facile pour le reste du monde. Donc, il faut comprendre le problème, mais il faut que la solution vienne d'ici. Internet Afrique doit trouver une solution africaine. Maintenant, pour ce qui est de la qualité et comment mettre les personnes en ligne, eh bien, il faut assurer une égalité dans l'accès. Je me souviens qu'en Amérique du Sud, j'avais posé la question il y a quelques années, pourquoi est-ce que c'était important que tout le monde soit en ligne Eh bien, ils m'ont dit que si les personnes sont en ligne, eh bien, vous allez éliminer un inconvénient qui, dont souffrent beaucoup de personnes, c'est le manque d'informations. Lorsque vous avez accès à cette collectivité, on peut se rendre sur Internet, essayer d'obtenir des informations. Donc, Internet en tant que tel est euh, euh, une activité positive. Je voudrais revenir sur les commentaires qui ont été faits tout à l'heure sur la nécessité d'avoir un contenu local et de trouver des solutions euh, africaines. Nous sommes très fiers de notre programme qui permet d'assurer la connectivité à des jeunes femmes, à des jeunes filles, qui leur permet d'apprendre, d'acquérir des compétences avec l'intelligence artificielle et d'autres. Nous avons formé plus de 25 000 jeunes filles en Afrique et c'est un chiffre qui augmente, c'est très important. Par ailleurs, nous avons récemment mis en place un centre d'excellence de de l'intelligence artificielle à Brazzaville, au Congo, permettant aux garçons, aux filles d'avoir accès à ce, cette opportunité. Donc, là encore, créer une infrastructure pour assurer une meilleure pénétration d'Internet sur le continent, c'est important. Nous sommes très fiers de notre centre sur la cybersécurité qui va être créé à Togo avec le même principe, c'est-à-dire. Créer ainsi une opportunité pour tous et savoir aussi quelles sont les possibilités qui existent. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'infrastructure. Comme vous le savez, l'Union africaine a une stratégie numérique, digitale pour la transformation numérique de l'Afrique. Alors, au niveau de chaque pays, nous aidons les pays à... Euh, élaborer leur propre stratégie nationale de transformation numérique. Ça nous permet de comprendre quels sont les problèmes qui se posent dans chacun de ces pays pour que les solutions nationales spécifiques euh, soient rendues, euh, deviennent une réalité. Merci. Merci, madame la modératrice, pour améliorer la connectivité de base, pour la rendre abordable et pour assurer la continuité. Je crois que les décideurs politiques et les régulateurs, ainsi que d'autres parties prenantes, peuvent intervenir en utilisant des outils à différents niveaux. Et c'est cela qui encouragera la politique en matière d'investissement et les programmes réglementaires également. Il s'agit entre autres d'apporter un degré de compétitivité, parce que ainsi, je crois, que nous pourrons assurer une certaine qualité du service, on peut le rendre abordable et aussi assurer l'accessibilité et rendre l'infrastructure disponible. Par ailleurs. Il serait bon des programmes fondés sur un partenariat public-privé et assurer la participation du secteur privé dans tout cela et étendre ces réseaux. Encore une chose que l'on peut exécuter, c'est avoir certaines pratiques dans les appareils utilisés, notamment les smartphones et réduire les impôts, les taxes qui, que l'on prélève à l'heure actuelle sur la vente de ces appareils, et puis introduire aussi des subventions. Il faut mettre en œuvre un service universel à travers ce fonds. Ça c'est un mécanisme aussi qu'il faut retenir, et également trouver des sources d'énergie alternative. Vous savez qu'en zone rurale, l'énergie peut être un obstacle à la connectivité, surtout si on va voir une connectivité significative. Donc, en matière de politique, je crois qu'il est important d'avoir une approche inclusive, tenir compte de la dimension genre et inclure euh, euh, l'accessibilité pour les personnes qui souffrent d'un handicap. Merci. On n'entend pas cette oratrice, malheureusement son microphone n'est pas branché sur le système. Merci, Madame la Présidente. J'avoue que je suis un peu, que je souffre un peu d'un préjudice parce que je crois que les jeunes et la génération future sera la génération la plus productive à l'avenir. Je crois que cela se passera. Il faut donc qu'on les forme ou pas. S'ils ont des appareils, l'accès sera assuré. Cela étant, je crois que. Si l'on veut aller de l'avant plus rapidement, nous devons fournir de la formation dans tous ces domaines. Comme Meta l'a dit, il faut continuer à former des personnes. Nous avons formé plus de 2000 personnes, 4,5 millions ont été touchés par Internet, Facebook et d'autres et utiliser les, CIT de les TIC de manière respectueuse et assurer euh, l'équité. Donc, euh, je vois que aussi il y a beaucoup de gouvernements, beaucoup de parties prenantes dans la salle qui ont pu profiter de cela, et, ainsi que les entreprises. 300 000 personnes ont été formées, nous avons atteint 3,8 millions de personnes avec ce type de programme. Je crois qu'il est important que des entreprises comme Meta proposent oui. ce type de formation. Mais Ce qui est encore plus important, c'est de permettre aux jeunes de devenir la génération la plus productive demain, avec les appareils et l'accès à, à Internet pour avoir une possibilité de se former. J'ai parlé pendant deux minutes et une seconde. Bien, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les compétences numériques sont essentielles pour une bonne connectivité. Il ne s'agit pas seulement de compétences, mais comment en profiter et les utiliser sur Internet, mais il s'agit aussi de compétences, comment euh, euh, fabriquer des codes euh, pour Internet. C'est la société de nos mains. Vous savez que l'année prochaine, Là, en Europe, ce sera l'année des compétences. Et en 2021, on a fixé des objectifs. Pourquoi Parce que cela permettrait d'améliorer les compétences. Et une euh, partie de cette décennie numérique, euh, on, on a inclus les compétences. On devrait avoir plusieurs spécialistes, 20 millions de spécialistes en Europe d'ici 2030, avec une représentation beaucoup plus forte des femmes. Et 80% des populations doivent acquérir les compétences de base. Donc je crois que fixer des objectifs peut être utile pour accélérer cette tendance. Alors ce que l'on voit, c'est que l'on peut euh, fournir ces compétences dans les euh, institutions universitaires financées par le public ou le privé. Mais ce que nous croyons aussi, c'est qu'il faut améliorer les compétences actuelles. C'est pourquoi nous travaillons avec les syndicats pour améliorer les compétences des uns et des autres pour l'avenir. Si l'on veut, par exemple, avoir accès à ces compétences, c'est à travers ces partenariats qui regroupent plusieurs intervenants partout dans le monde. Cela inclut l'industriel que je représente, qui travaille avec les gouvernements et la société civile. Une dernière chose de mon côté, c'est qu'il faut créer le climat le plus propice, non seulement pour l'investissement, mais aussi il faut avoir un Internet ouvert, fondé sur des normes internationales et qui est gouverné de la base au sommet. Non, ton n'entends pas l'orateur Merci beaucoup. Euh, problème technique, on a changé de microphone. Monsieur Couénard, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Merci, Madame l'animatrice. En tant qu'enseignant, j'explique aux jeunes qu'il faut qu'ils aillent à l'école, obtenir des compétences et vivre quasiment sur Internet. En, au plan technique, L'institution technique africaine d'Internet est là pour vous aider à obtenir ces compétences. La large bande peut contribuer au développement du PIB. Et donc, ce qui est important, c'est l'éducation qui peut être un facteur déterminant pour obtenir une bonne collectivité. Donc il faut que les partenaires encouragent les uns les autres à obtenir les compétences nécessaires pour qu'on n'ait pas à sous-traiter ces capacités techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne les différents aspects techniques, c'est-à-dire que si on adopte cette approche, on va définir et améliorer nos capacités techniques parce qu'il y a des décisions techniques qu'il va falloir prendre sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il y a par exemple euh, un long cycle de sciences et de technologies euh, qui ont poussé la création euh, d'Internet. Et donc, il faut que ces questions soient traitées par nos institutions scientifiques et que cela fasse partie de nos activités de recherche. Une fois qu'on aura réalisé nos objectifs en matière d'accès, on verra que ce qui déterminera la qualité de notre économie, c'est la qualité de l'éducation. Et donc, il est important d'avoir des programmes universitaires de haut niveau et aussi avoir des techniques scientifiques qui permettent de promouvoir tout cela. Et donc, nous croyons qu'un réseau comme celui-ci permettrait d'avoir la connectivité pour l'éducation à l'école et ainsi partager ces résultats. Merci, M. Coillard. Monsieur Rodley Taylor, est-ce que vous pouvez répondre à la question également Merci, Joel. Je vais vous donner quelques exemples. Certaines questions ont déjà trouvé une réponse. Je vais vous donner l'exemple des Caraïbes, un projet de la Barbade où j'ai participé avec nos ambassadeurs numériques. C'est que on a fait une éducation gratuite pour l'éducation tertiaire notamment ceux qui euh, faisaient des études d'informatique parce que ces services numériques font partie du cycle de développement et donc ils ont reçu une formation en premier, ensuite ils sont déployés dans des écoles, dans d'autres institutions et euh, ils associent les personnes les plus âgées, les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés. Je crois que c'est une bonne initiative essayer d'intégrer toutes ces personnes dans ces initiatives de transformation numérique et ainsi ces personnes ont les capacités pour former d'autres personnes de la communauté et améliorer les compétences numériques alors il y a d'autres initiatives bien entendu euh, il y a des euh, cours de formation en ligne avec une euh, participation des filles dans les Caraïbes et toutes ces initiatives visent justement à atteindre aussi bien les filles que les garçons. Merci. Merci. Excellence. Merci encore une fois, Madame la Modératrice. Écoutez, la question des compétences numériques est une question extrêmement importante dans mon pays. Nous travaillons beaucoup pour améliorer les compétences numériques de nos élèves, de notre main d'œuvre ainsi que les petites et les moyennes entreprises. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, les universités pour améliorer les programmes scolaires. Et assurer une alphabétisation numérique. Nous travaillons avec les jeunes au collège et au lycée. Nous leur proposons une formation. Et ensuite, ces jeunes vont initier leurs parents sur le numérique parce que c'est une nouvelle vague technologique dans notre pays. Nous faisons de notre mieux les personne à bord de la route. Nous allons encourager les industries, nos partenaires pour apporter le numérique à nos exploitants agricoles et d'autres. Nous voulons créer des réseaux numériques dans des centres communautaires, dans les écoles, avec des laboratoires et il s'agit aussi d'associer les jeunes, euh, euh, les filles, euh, les personnes souffrant d'un handicap, etc. Et il y a aussi d'autres euh, activités de sensibilisation qui sont menées à bien dans le pays pour leur faire comprendre l'importance de ces compétences. Lorsque est arrivé dans mon pays, il n'y a pas si longtemps de cela, et eh bien euh, ça a été en quelque sorte quelque chose qui a frappé l'ensemble du pays. Et beaucoup de personnes ne savaient pas euh, comment utiliser euh, Internet, euh, ils ne savaient pas euh, ce que signifiait le numérique. Et du coup, ces personnes euh, utilisaient mal Internet, les réseaux sociaux euh, et tout euh, ce qui se trouve euh, sur Internet. Donc, nous travaillons étroitement avec euh, notre industrie pour mettre en place des programmes de formation. Le mois dernier, nous avons euh, signé un protocole d'accord avec nos universités pour mettre en place... Euh, ces programmes, nous travaillons avec la Société Nationale de l'Informatique autour pour, d'autres projets et nous avons signé aussi un, un protocole d'accord avec EPNIC et nous avons un accord avec Cisco et d'autres. Merci Excellence. Doreen Martin qui va répondre à la question également. Merci. Je vais commencer peut-être par revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, à savoir que Internet peut être un facteur d'égalisation et pour cela, il faut que l'on soit doté des compétences techniques nécessaires. Tous les chercheurs qui n'ont pas ces compétences eh bien, connaissent un, des obstacles difficiles à surmonter. Donc, on a besoin de plus de compétences numérique et cela le plus tôt possible. Les compétences numériques, la sensibilisation à cela est quelque chose qui doit être fait à l'école au niveau primaire avec les efforts qui sont déployés par le projet Giga. Les jeunes ont aussi besoin de compétences en matière de médias, d'information, et d'autres domaines connexes, Cela est, devient de plus en plus important, comme on peut le voir. Et l'UIT, bien sûr, joue le rôle qui est le sien pour ce qui est de la formation en compétences techniques. Rodney vient de vous parler de l'Académie de l'UIT. Nous avons des centres de transformation numérique, il en existe sept en Afrique, qui donnent des notions de base en matière numérique, forment des formateurs et aussi faire connaître les technologies numériques, l'innovation, etc. Nous travaillons étroitement avec l'OIT, l'Union africaine, pour mener à bien ces activités en Afrique. Nous avons un atelier de codage qui est organisé où on invite des jeunes filles pour qu'elles apprennent à le faire. C'est la même chose dans les Caraïbes. Et nous nous concentrons aussi, surtout sur les filles, pour qu'elles développent un esprit d'entrepreneuriat. Et les jeunes seront déterminants pour demain. Merci. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Pour l'avenir, un monde post-Covid, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la pandémie concernant les infrastructures numériques qui sont nécessaires pour le développement humain Je vais vous dire un mot sur le contexte de la Barbade. 80%... De nos personnes, eux connaissaient un peu Internet, mais avec la pandémie, on a su, on a appris qu'il y avait une possibilité d'accès, mais on n'avait pas tous les appareils pour cela. Vous avez des situations, vous avez une famille avec trois enfants d'âge différent, à différents euh, niveaux de l'école, certains travaillent, un parent travaille de, euh, chez lui, d'autres ne travaillent pas. Alors, voilà comment euh, s'est présentée la situation. Alors, l'accès à l'infrastructure euh, à travers des appareils abordables, c'est important. Je commence par vous, par vous, monsieur Pedro. Merci beaucoup. Alors, la COVID-19 a été un défi pour euh, tous les pays, y compris en Afrique. On a parlé de la fracture numérique, pas seulement entre Nord et le Sud, mais dans un même pays, la fracture entre les zones rurales et les zones urbaines, mais aussi ça a mis l'accent sur l'importance de la transformation numérique. Il faut trouver des solutions innovantes. Les achats électroniques, par exemple, ont facilité l'accès aux biens et aux services en Afrique à travers différentes plateformes qui ont été créées à ce moment-là. Et c'est cela qui nous a permis d'avoir accès, par exemple, aux vaccins et à d'autres biens et services. Donc, pour l'avenir, et là... La je vais vous demander de, demander de me donner encore une minute. Je voudrais m'adresser au. Je voudrais parler du sommet de l'Union africaine, le sommet des chefs d'État et du gouvernement, qui a bien souligné que la transformation numérique était absolument nécessaire pour atteindre ses objectifs. Et donc, il va falloir apporter la preuve que cela est vrai à travers différents secteurs. Il nous faut des études, des preuves que la transformation numérique permettra, par exemple, d'améliorer le PIB dans notre pays. Donc, attirer l'attention des ministres des Finances qui vont déployer des ressources, nous permettant à nous d'investir dans le développement de l'infrastructure, de la large bande, etc. Aujourd'hui, au Rwanda et dans d'autres pays, du gouvernement, ces pays ont reconnu l'importance assez vite du développement de l'infrastructure numérique et ils ont investi dans cela, donc il faut investir de plus en plus dans ce processus. Par exemple, en Afrique centrale, le coût de l'accès à Internet est beaucoup trop élevé, donc nous avons essayé d'apporter la preuve en montrant ce que fait l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est lorsqu'ils ont créé des réseaux et cela nous a permis de faciliter ce processus et assurer l'accès Internet aux citoyens moyens. Et c'est ainsi qu'on a pu convaincre les décideurs politiques en Afrique centrale pour avancer pour ce qui est de la réalisation de cet objectif. Merci. On verre. Madame Paula. Merci, merci Madame la modératrice. C'était un très bon choix d'exemple, les Barbades, ainsi que le vécu de la pandémie COVID qui nous aura beaucoup appris. Il y a eu une transformation numérique accélérée. Un grand nombre d'investissements ont été fournis pour garantir un accès plus important. Donc, on a tout de suite compris qu'il y aura donc des inégalités d'un pays à un autre en matière de couverture ainsi que d'utilisation. Il y a donc ce déficit et il faudrait qu'on travaille pour faire en sorte que ce déficit entre la couverture et l'usage pourrait être donc minimisé et garantir donc un accès plus important à l'infrastructure qui a été déployée. Après, il faudrait travailler sur la résilience, des efforts qui feraient en sorte d'améliorer une résilience et une sorte de perméabilité contre tout choc, toute crise, faire en sorte qu'il y ait donc une infrastructure, une bande passante importante qui pourrait donc permettre une, un certain confort hein, aux populations. On cherche à faire désormais comment un modèle ou une façon de travailler de façon hybride euh, soit donc facile d'accès. Euh, cela va au-delà de l'infrastructure euh, mais euh, beaucoup d'autres efforts et c'est ce qui a été évoqué depuis euh, qu'on a démarré cette réunion ce matin. Il s'agit donc euh, de de plateformes multilingues, ou encore de dispositifs abordables. Les prix doivent être suffisamment bas pour que tout le monde y ait accès. Et ceci donc se dessine dans une approche à multiples volets pour garantir une connectivité significative. Merci beaucoup. Madame Monica Makwaka pour vos commentaires, à vous la parole. Merci Madame la modératrice, merci de ce partage d'expérience. Ceci nous aide à illustrer les inégalités et les déficits qui ont été soulignés lors de la pandémie COVID-19. Premièrement, nous sommes aujourd'hui à un moment post-COVID où les politiques numériques, sont dans un contexte de compréhension donc plus approfondi il est important qu'on puisse collaborer davantage pour faire en sorte que nous répondons aux besoins des populations en faisant en sorte que les politiques numériques pourraient être appliquées à travers tous les secteurs hein, l'éducation entre autres deuxièmement cet échange ce matin nous montre qu'il y a donc un besoin en ressources pour qu'on puisse répondre aux besoins et réduire les inégalités, les disparités. L'IUT a souligné là, le montant est très important nécessaire en matière d'investissement à hauteur de 428 milliards de dollars pour pouvoir connecter tout le monde de façon universelle et cela même si le secteur privé pourrait contribuer à hauteur de 50% des besoins d'investissement par ailleurs. Je ne devrais pas oublier d'évoquer la violence basée sur le genre et celle-ci en ligne cette fois-ci. Il est essentiel qu'on puisse Commencer à s'intéresser aux politiques pour minimiser, même plus minimiser, mauvais choix de mots, qu'on cherche à éliminer la violence en ligne à l'encontre des femmes. Et c'est un phénomène et un problème qui contribue à la fracture numérique genrée. Merci beaucoup. Madame la modératrice, désolée de chercher à prendre la parole à nouveau j'aimerais donc demander à tous les participants euh, de voir donc au delà de la pandémie euh, de se tourner euh, vers euh, le lendemain de ce forum septembre prochain nous allons donc euh, tous anticiper donc un sommet sur les ODD un examen de la mise en œuvre des ODD il y a là l'opportunité rêvée pour nous tous partie prenantes. Pour considérer et se pencher sur nos objectifs à la lecture des ODD. Et deuxièmement, le secrétaire général a également proposé un lancement du pacte numérique mondial qui serait adopté en 2024 au moment du sommet des Nations unies sur l'avenir, le sommet du futur particulièrement. Nous avons lancer un appel à contribution à chaque partie prenante. Merci. Très bien. Monsieur Quena, directeur de ghana.com. Merci beaucoup, Madame la Modératrice. L'Internet avance très rapidement. On y développe des solutions et des applications qui sont censés résoudre tous nos problèmes. Nous avons rencontré certains défis pendant les confinements liés à la pandémie COVID-19. Nous avons tous observé les, le potentiel d'un Internet local. Nous avons tous été donc formatés, ou en tout cas habitués à un accès à l'Internet, à étrangers c'est à dire des prestataires de services à l'extérieur du pays l'internet et les usagers n'ont pas n'a pas suffisamment pu profiter de l'économie locale ainsi que du tissu social il faudrait qu'on compte davantage de connectivité locale avec des prix de plus en plus abordables. on ne peut Pourrait au moment donc, du confinement il a été très compliqué de pouvoir aller au lieu du travail ou encore se rendre à l'école il nous a manqué l'accès aux services locaux et le travail en ligne était encore tout à fait étranger à notre culture locale mais depuis la pandémie COVID ceci n'est plus une nouveauté et les façons de travailler et d'apprendre de façon virtuelle aujourd'hui deviendra donc un phénomène de masse pour qu'on puisse élargir donc le public. Merci beaucoup tout à fait vous avez bien fait de souligner l'accélération qui a été amenée par la pandémie COVID-19 et le cadre multipartite le met en avant. Il y a eu donc un grand nombre d'initiatives qui ont relevé le défi de façon remarquable, qu'il s'agisse d'autorités publiques ou encore d'acteurs privés le fait de continuer à être prestataire de services en ligne ou encore de proposer des cours et des enseignements, des rappels de, de vaccins et j'en passe. Il faudrait qu'on fasse en sorte que cet apprentissage-là puisse perdurer. J'ai entendu parler donc de travail hybride. Oui, il faudrait qu'on travaille tous ensemble pour justement continuer sur cette vague de changement. Alors, j'aimerais rajouter que ICANN en est tout à fait conscient euh, et agit, ou du moins donc, a un rôle très important dans la régulation, euh, dans la suspension de certains, euh, de, de certains sites et d'utilisateurs pour euh, continuer à signaler euh, toutes sortes d'abus. Alors, euh, la liberté. Euh, du débat, hein, de s'exprimer, euh, est importante. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble à la fois sur les technologies pour permettre aux jeunes d'accéder à l'Internet à travers euh, donc, euh, donc une plateforme multipartite qui comprend les gouvernements comme le secteur privé. Merci beaucoup. Dernière question avant la fin de cette séance. Quelles sont les mesures aujourd'hui en cours pour garantir une connectivité inclusive à prix abordable et significative? Qu'est-ce qu'il faudrait, par ailleurs, outre pour se rapprocher des objectifs de l'agenda 2030? Merci. Pour les exemples au Caraïbe. Il y a donc un projet de déploiement de points d'échange d'Internet pour réduire les coûts en matière donc, de réseaux plus efficaces. Il y a un coût à cet Internet international. On cherche à améliorer l'accès, à améliorer l'écosystème, notamment du point de vue des caches, et ainsi encourager aussi le contenu local. Pour ce qui est donc des, des, du service universel, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait agir le plus rapidement possible. Euh, à quoi sert donc de disposer d'un fonds euh, sur un compte bancaire quelque part si on ne peut accéder à ces millions et pouvoir obtenir les, les résultats euh, souhaités et garantir une connectivité universelle en, donc, le pacte numérique mondial des Nations Unies qui propose donc toutes les ressources nécessaires, notamment aux pays en voie de développement, pour réduire et minimiser le coût de la connexion, revoir les prix à la baisse et ainsi que toutes les autres problématiques qui ont été évoquées plus tôt aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Taylor. Merci. Le gouvernement de la proposition Nouvelle-Guinée, à travers donc le ministère que je représente et le département des TIC et notre organe de réglementation, travaillons ensemble pour faire de l'accès universel une réalité, ne laisser personne de côté. Voilà pourquoi nous avons donc mis l'accent et fournir davantage d'efforts pour faire en sorte que les jeunes filles et les femmes, les personnes indigènes, les personnes avec handicap, euh, en gros personne ne soit laissé de côté. Nous avons tenu la semaine dernière un atelier sur la politique d'accès universelle, euh, nos objectifs de connectivité en présence de multiples parties prenantes. Comme on a indiqué, euh, lors de dans le cadre donc, de, du plan de l'IUT en matière de haut débit et les ateliers, il est très important que ces poches de la population vulnérable, donc les femmes, les jeunes filles, les personnes avec handicap, les groupes indigènes soient donc inclus dans cette économie numérique. Voilà pourquoi nous fournissons des efforts donc, supplémentaires sur la question. Nous sommes dotés d'un plan très important qu'on cherche à déployer en matière donc de connexion et d'accès, euh, de prix plus abordables, donc tout comme nos frères et sœurs du Pacifique, on, on cherche donc tous à avancer en même temps que nos voisins. Merci, excellence. honorable ministre à vous. L'Éthiopie connaît donc un, un programme de réforme en vue d'une transformation numérique. L'orateur est inaudible. Désolé de ne pas pouvoir l'interpréter. L'orateur est inaudible. afin de réaliser les objectifs de l'agenda 2030 et le point de départ serait donc de rassembler les divers éléments, l'infrastructure, la gouvernance, les compétences d'innovation puissent être alignés à l'avenir et soient tout à fait adaptés aux besoins. Donc, nous retenons que nous anticipons tous le sommet du futur, ainsi que le pacte numérique mondial, pour et qu'un nouveau panel de leadership pour ce forum IGF soit donc un acteur important dans ce cadre international. Il faudrait qu'on puisse compter sur nos propres ODD ambitieux en faveur de l'Internet de façon multipartite. Nous savons que les technologies numériques sont liées à un grand nombre des ODD, mais on pourrait utiliser cet élan vis-à-vis -vis du sommet pour le futur, ainsi que le pacte en faveur d'une série d'objectifs qui nous intéresseraient vis-à-vis -vis de l'Internet et de l'économie numérique. Tout comme la décennie numérique de l'Union européenne. J'aimerais pour conclure rajouter sur l'importance de ce processus sur l'inclusion. Nous ne pourrions réaliser nos objectifs uniquement si le cadre de gouvernance est inclusif. Qui dit inclusif implique de voir et d'aller au-delà de la communauté internet évidente, c'est-à-dire chercher donc, à interagir et interpeller tous les secteurs qui à, travaillent et qui commercent sur l'internet. Merci. Très bien. Merci pour la parole. C'est toujours difficile de le dernier intervenant. Tout a été dit. Pour la plupart, j'ai souhaité rajouter deux choses. Premièrement, une chose, pendant la pandémie COVID, personne n'a entendu dire qu'il qu n'y avait plus d'Internet. Il n'y a pas eu de coupure. Aujourd'hui, on compte de 8 cas, un grand nombre de demandes, une demande constamment en croissance. Donc, personne n'aura entendu parler de coupure d'Internet pendant la pandémie. Et tout ceci revient donc... On ne devrait oublier que pour garder donc, ce niveau de service euh, dans un contexte de fragmentation, euh, qui dit fragmentation bon, implique qu'il est impossible d'accéder à Internet, il faudrait qu'on se rappelle que l'Internet est à la fois mondial et local l'aspect local de l'Internet. Donc, la plupart des usagers vont accéder à l'Internet à travers donc, des prestataires de services locaux. Donc, il y a, les, il y a donc plusieurs écosystèmes dans les pays. L'un des aspects intéressants de cette fonctionnalité, il y a donc un projet en cours pour renforcer les capacités pour tous ces prestataires locaux. Oui, désolé de vous couper. Désolé. Merci de conclure et d'abréger. Monsieur Boitier, vous, vous disposez d'une minute et demie. Alors, en espace d'une minute et demie, je vais rapidement me prononcer. Alors, madame. La modératrice, prière d'utiliser 10 secondes pour me rappeler de la question oui, quelles sont les mesures en cours pour garantir une connectivité significative, inclusif et abordable en Afrique comme ailleurs Quel est le cadre international Merci. Alors, 50 secondes me suffiraient. La plupart de ces cadres. Sont déjà, donc, on a parlé des ODD, des efforts de l'IUT ou encore et Il y a donc des cadres multipartites. Ceci dit, il y a un besoin de réforme sur un certain nombre de sujets. Entre autres, nous nous penchons beaucoup sur la réforme en matière donc, de spectre. Du, la réforme Spectrum, un grand nombre de régulateurs africains y pensent. Deuxièmement, on aimerait également voir se changer les cadres réglementaires. En tant que société qui s'intéresse donc au métaverse, au-delà de l'Internet, on se penche beaucoup plus sur l'innovation que d'autres et dans certains pays, cette innovation se voit limité, faute donc, de soutien et d'infrastructure. Voilà ce à quoi on pense. J'espère ne pas avoir dépassé mes 50 secondes. Oui, mais en même temps, vous avez eu 10 secondes en plus. Merci. Alors, il n'est pas forcément question de législation, mais aussi, mais surtout de cadre. L'importance et le rôle de l'IUT, en matière de soutien et de réforme. Donc, le fait de faire appel à l'expertise locale et aux OSC, tout très important. Nous œuvrons pour améliorer et élargir l'accès à l'Internet et réduire la fracture numérique à travers des partenariats publics privés. Il y a également le projet kenyan évoqué tout à l'heure, euh, euh, le plan national des TIC au Kenya, euh, l'espace ou euh, encore au Nigeria. Après, on en vient aussi donc, aux appareils. Euh, J'étais au Kenya il y a quatre ans. On utilisait donc des tablettes pour, à, à des fins éducatives pour accélérer l'accès et l'utilisation d'Internet, notamment auprès des, des jeunes filles. Hein, donc, tout ceci a besoin de cadres organisés par le gouvernement britannique ou d'autres gouvernements ainsi que d'organisations euh, présentes ici. Merci beaucoup. Avant de finir, je vais vous poser tous euh, une à une dernière question pour euh, vous prouver. Donc, vos derniers commentaires, 30 secondes chacun. Votre Excellence Monsieur Timothy Massieu, alors on souhaiterait que nos populations rurales puissent accéder aux services gouvernementaux à travers donc, leur téléphone portable pour éviter de perdre du temps et de, de faire interminablement la queue ou encore avoir des équiper les hôpitaux pour pouvoir enregistrer les naissances. Euh, ou encore les consultations médicales hein, et j'en passe euh, cela votre excellence je vous coupe voilà ce qu'on aimerait faire avec l'internet merci beaucoup merci infiniment euh, madame paula engabéré je pense que tout a été dit à travers euh, les différentes interventions L'essentiel est de compter sur les bons partenariats nous permettant de réduire les déficits que nous avons soulignés et en même temps, euh, pouvoir compter sur un impact à, à grande échelle. Merci. Monsieur Scali à vous. Je souhaiterais remercier les organisateurs de ce forum pour nous avoir invités à ce panel euh, très important. Euh, il est important qu'on puisse minimiser les déficits et la fracture numérique. J'oublie les noms, mais mes collègues vont assister donc aux plusieurs manifestations qui ont été prévues cette semaine. Merci. Excellence, Monsieur Reba. Merci concernant la connectivité significative. Il s'agit donc de pouvoir pleinement profiter du potentiel de l'Internet et ceci implique les bons appareils, la bonne connexion et une utilisation pleine. Merci. Merci. Vous avez respecté les 30 secondes. Bravo. Monsieur Lee, à vous. Très facile. Tout ça a été dit dans les deux phrases. Donc, un partenariat avec toutes les parties prenantes et deuxièmement, l'action, l'action et l'action. Merci, Monsieur Pedro. Le monde de demain sera encore plus complexe que celui que l'on connaît aujourd'hui. Il faudrait qu'on investisse. En matière donc de capacité l'internet se trouve au centre de toutes les préoccupations je suis très ravie de constater ce qui se passe en ce moment il y a donc un grand nombre de d'experts en matière de données en afrique une communauté qui compte au delà de 50 000 scientifiques qui s'attellent à co-créer des solutions on aimerait en compter beaucoup plus merci monsieur bogdan martin merci Universel, significatif, abordable et j'aimerais rajouter donc fiable. L'IUT l'a déclaré aussi. Donc on ne peut continuer à exclure un tiers de l'humanité, comme Son Excellence le ministre Timothée Massu l'a souligné. On ne pourrait réaliser les ODD et atteindre la connectivité universelle tant qu'on ne travaille pas ensemble pour pouvoir pleinement profiter du pouvoir transformateur de l'Internet. Merci, 30 secondes me suffisent largement pour remercier les organisateurs. Merci de nous avoir donc, invités à, à ce panel. Merci d'avoir aussi d'avoir cherché à inclure les Caraïbes. Dans l'esprit de la coopération et de l'inclusion, nous avons suffisamment donc, de connaissances et assez de ressources pour résoudre le problème. Merci. L'Afrique a beaucoup progressé dans l'espace ces 30 dernières années concernant l'internet. On devrait s'arrêter deux secondes pour aussi apprécier ce qu'on a réussi pour en arriver là. L'Afrique reste un continent très vaste, très divers, très hétérogène. Il serait un peu sage de chercher des solutions homogènes. À il faudrait donc toujours chercher donc à adapter au contexte avec une solidarité interrégionale tout en mobilisant au niveau local. Merci beaucoup. Merci. Je reste très optimiste vis-à-vis -vis de l'avenir. Je pense que ce qui nous attend est très positif. Ce panel a souligné les belles initiatives en cours. Je reste convaincue qu'il nous faudrait des ODD pour l'internet particulièrement pour faire en sorte que nos efforts puissent être encore plus concrets et sur le bon, la bonne voie. Merci beaucoup. Euh, évidemment, le développement est très important. Les organisations techniques gouvernées par un, un modèle multipartite donc, tech, sachez que qu'il est important pour nous de pouvoir continuer à avancer, à travailler pour qu'on puisse garantir l'interconnectivité. Euh, quelle joie d'être euh, accompagné d'autant de personnes euh, connaisseurs experts en la matière et qui euh, pensent pareil, donc quel plaisir aussi de se retrouver dans une salle qui me permet de reconnaître aussi ma, ma place privilégiée d'un côté, mais aussi pour comprendre que nous avons encore deux journées entières pour échanger en matière d'opportunités ainsi que d'obstacles, tels la violence en ligne basée sur le genre, donc merci à tous les collègues. Euh, Merci d'utiliser euh, votre temps euh, de façon productive euh, au service des personnes euh, vulnérables. Alors, euh, l'exclusion euh, genrée jusque-là a beaucoup coûté à nos pays. En 2020, 1 en 000 milliards de dollars de pertes en matière en, en PDP. En PNB. Voilà le cours de l'exclusion. Je nous prierai, en plus du fait qu'il y a donc un devoir moral de lutter contre l'exclusion, sachez aussi que c'est la démarche pour réduire les pertes financières et avantager l'économie. Merci beaucoup. Et sur ce, nous allons donc conclure et clore cette session. Merci à tous de votre participation. J'aimerais particulièrement remercier mon équipe. Cette discussion de panel a été tout à fait fascinante. Merci à ceux qui, étaient, qui sont restés connectés en ligne. Le rapport nous sera donc soumis par le rapporteur par la suite. Je vais donc vous demander d'applaudir nos panélistes. Merci à nos panélistes ainsi que nos invités en ligne de rester sur place pour une photo.